Qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce soir Donc, Quelles ont été les énergies que le groupe, euh, que la structure collective a intégrées euh, Quels sont les blocages inconscients qu'on a, qu a réussi à délier, à intégrer Alors, aujourd'hui, il était très question de, euh, de cadre. D'arriver à cadrer les choses, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Euh, on a une peur de se mettre en relation. Donc, on, dans, dans, dans le groupe de ce soir on était vachement dans comment je fais pour me mettre en relation est-ce que je peux me mettre en relation euh, on essaye de euh, on essaye de projeter de soi une image qui soit euh, qui soit réellement euh, rigide ferme euh, stable alors qu'en fait au fond on est ultra dépendant on a on est dans une dépendance extérieur et donc on se, on se place dans une indépendance à l'intérieur. Quitte à se couper. En fait, on se coupe de l'extérieur pour voir de soi qu'on est indépendant par rapport aux autres, sauf qu'on ne peut pas vraiment l'être, parce qu'on a besoin des autres pour savoir euh, qui on est, pour nous découvrir, pour découvrir les énergies, les fonctionnements qui nous, euh, qui nous traversent. Euh, on tournait pas mal autour de, du fonctionnement, de la notion, la liberté de créer... Euh, ce que, ce que l'on veut pour soi. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui nous freine par rapport à ça Alors, on a... Ah oui, c'était ça. On essaye de se punir soi-même en se coupant des autres, en se coupant du plaisir d'être en relation avec les autres. Parce que c'est forcément... On a, on a un besoin d'être en relation. L'être humain est un animal social, on a besoin d'être avec les autres. Et nous, on se punit en se retranchant à l'intérieur, en jouant nos ermites, euh, en jouant la notion d'ermitage de manière générale, pour euh, pour se punir soi-même et éviter de rentrer dans la notion de créer quelque chose à partir de qui je suis, sans chercher la validation euh, euh, des autres, ce qui équivaut à, que, à ce que les autres me nourrissent, mais plutôt en me nourrissant du processus de création de mes propres solutions, de mes propres choix, de mes propres actions. Alors, il y a aussi une autre chose que l'on se cachait dans, euh, dans notre rapport à la matière, c'est qu'on essaye d'être en fusion avec les autres. On, a une, on, on ne fait pas la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et tout l'enjeu euh, et ce qui a été intégré, et ce qui va s'intégrer au fur et à mesure dans le groupe de ce soir, c'est de mettre clairement la limite entre soi et les autres, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychique. Et pour ça, ça nécessite de faire des changements, euh, ou plutôt, je pourrais dire, acter tes propres priorités. Il y a la nécessité, c'est la clé d'évolution. Euh, il est nécessaire d'acter ses propres priorités qui sont issues de tes besoins, de tes envies, désirs, etc. De tout ce qui est constitutif de toi et qui résonne « je suis moi ». Sachant que ces parts-là sont pas forcément rationnelles. Parce que, pourquoi Parce qu'il y, y a une sorte de, de terreau d'énergie primaire de je me mets en priorité. Et c'est pour ça qu'on. Et comme on ne respecte pas cette, euh, cette, cette énergie primaire de je me mets en priorité, c'est pour espérer ne pas faire du mal aux autres si on commence à se mettre en priorité soi-même. Donc on a peur de ne pas faire ce qu'il faut. Euh, d'être un peu à côté de la plaque, de pas réussir à contenter les autres, etc., etc. Et donc la clé, une des dernières clés que j'avais dit, c'est une notion de confiance absolue en soi, pas dans l'image que tu euh, que l'on a de soi, mais bien dans le côté euh, les intentions que ton être, que ta structure a posées vont forcément te mener au bon endroit. L'intention, c'est ce qui va euh, c'est ce va, euh, la vague de l'océan qui va te mener sur la plage. Et toi, en tant que surfeur, surfeuse, tu vas la prendre. Que tu tombes ou que tu euh, réussisses à surfer la vague jusqu'au bout, tu vas, euh, la vague va aller sur la plage. L'intention va être menée jusqu'au bout. Et en fait, les intentions de ton être, de ta structure, se euh, manifestent autant à travers tes échecs que tes réussites, à travers ton ombre et ta lumière, etc., etc., à travers tout de toi ce que tu perçois comme positif ou négatif tire en fait est mené par l'impulsion de cette intention et même si tu ne sais pas où ça te mène tu peux que euh, y, y a, tu peux que avoir confiance parce que tu ne peux pas contrôler la vague en tant que surfeur tu ne contrôles, tu contrôles pas quelle vague va arriver quelle va être son intensité tout ce que tu peux faire c'est de surfer du mieux que tu peux, du mieux que tu peux. Donc voilà les énergies du soir. Euh, tous les euh, tous les débuts de mois, je mets en ligne sur mon euh, sur ma chaîne YouTube les énergies euh, du mois précédent, les énergies, enfin les résumés des énergies du groupe de chaque webinaire que j'ai fait. Donc je découpe et je le mets en ligne sur mon site internet. Donc voilà. Euh, je vous laisse sur ces mots. Euh, je vous souhaite une belle soirée, parce qu'il n'y que 22 h du coup. Je vous dis, du coup, à mercredi matin pour les mercredis d'éveil et mercredi soir encore pour cartographie de l'inconscient. Et, euh, bon week-end en avance, en fait. Salut.